De silence et de loup, c'est l'histoire euh, d'une journaliste, Anna, qui est une journaliste grenobloise qui travaille pour France 3. Elle présente le journal de, de, de, de France 3, le journal de la mi-journée. Et Anna est frappée par un deuil. Euh, Anna et sa compagne, elle vit avec, euh, avec, elle vit avec, une, euh, avec une jeune femme. Euh, et... Alors ce deuil, ce deuil désunit... Enfin, il n'y a pas seulement le, le, la perte de l'enfant. Anna perd, perd son enfant et elle perd aussi... En tout cas, elle s'éloigne. Ça, ça la conduit à s'éloigner de, de, de sa compagne. Et Anna n'arrive plus à vivre dans, dans à Grenoble. Dans, dans, elle n'arrive plus à vivre avec, avec son environnement habituel. Le poids, le poids du deuil ou des deuils est, est, est trop lourd à, à porter. Elle décide de... De, de prendre le large, d'essayer de vivre quelque chose de fort euh, pour essayer de, de, de gommer sa douleur. Et elle embarque pour, pour, pour une avec une expédition. Euh, elle embarque un peu un brôle pour point, hein, parce qu'il y a eu une décision dans, dans, le, dans, le, dans une équipe de scientifiques. donc euh, Elle embarque euh, à Tixi, qui est une ville portuaire située euh, euh, au nord de la Sibérie. et Elle embarque sur un bateau euh, polaire, avec une équipe de scientifiques qui a pour euh, projet, pour mission euh, d'aller euh, hiverner sur la banquise. Et bon, pour le coup, tout se passe pas exactement comme, comme prévu. L'expédition euh, euh, euh, a du mal à se mettre en place. Les conditions euh, météorologiques ne sont pas exactement celles qu'ils imaginaient. Quand elle arrive à Tixi, il fait plus de 30 degrés, alors qu'on est fin septembre et qu'elle imaginait avoir des températures beaucoup plus basses. On est quand même 700 km derrière le cercle polaire. Euh, et Anna va être euh, et son équipe euh, va bon, va affronter différents différents tourments. Euh, et, enfin en tout cas différents. Euh, euh, elle va être en but à, à, à, à, à pas mal de choses. L'équipe bien sûr, euh, l'environnement. Euh, tout cela va la conduire à, à devoir à devoir euh, affronter les militaires pour pour pour pour, euh, pour euh, pour contrebande, contrebande d'ossements de mammouth ou en tout cas de d'ivoire de, de mammouth, et elle est retenue euh, à Tixi et, et là tout dérape, euh, tout dérape vraiment et donc on, on, je confronte hein, les hommes, la nature, euh, euh, la, la vraie difficulté de vivre dans une ville dans une ville isolée comme celle, comme celle de, de, de, de, de Tixi, qui sont des villes qui, qui sont absolument improbables. Euh, on s'imagine, on a un peu de mal à imaginer que l'on puisse, puisse vivre dans cet environnement. Euh, elle va devoir affronter la nuit polaire, puisque le, le temps passe, elle est retenue assez longtemps là-bas. Euh, elle porte toujours son deuil, euh, le deuil de sa fille, elle parle à sa fille. Elle croise la violence des hommes, euh, la violence que les hommes porte aux femmes, aux enfants, euh, enfin, un, un, un flot d'éléments euh, absolument terribles qui, qui la ramène toujours à sa propre douleur, à la propre douleur qu'elle qu porte en elle. Et en même temps, c'est un texte bicéphale, puisque euh, dans mon roman, euh, euh, j'alterne les, les passages où elle parle à sa fille et, et les passages où elle s'entretient, ou en tout cas où, où je fais... Euh, euh, où elle s'entretient avec son frère, qui est, qui, qui est moine à la Grande Chartreuse, ou elle s'entretient avec lui, ou en tout cas, euh, je, je mets en parallèle euh, l'histoire de son frère, euh, auquel elle destine son, son, son carnet de voyage. Donc on a deux, deux, deux entités euh, bien différentes. Alors le silence, le, le grand silence du monastère, euh, le silence derrière lequel on cache tout, euh, c'est plusieurs choses, le silence. Et puis le loup, c'est les... C'est le personnage, euh, en tout cas, c'est le compagnon auquel, auquel s'adresse Anna, auquel parle Anna quand elle ne parle pas à sa, soeur, à, à, à, à, à sa fille, euh, perdue qu'elle est, euh, perdu qu'elle peut être pardon, euh, au milieu de la nuit polaire, euh, isolée en, dans un confin de l'Arctique. Bien malgré elle, bien sûr, mais voilà, elle va devoir affronter l'ensemble de ses affres et... et et ensuite, eh bien, voilà, il faut lire le bouquin pour, pour savoir euh, euh, comment tout ça s'articule et, et, et comment euh, tout cela se, se, se termine.